Mes chers collègues, je vous ai entendu, Monsieur le Commissaire, et au fond, la Commission nous dit que si les États respectent leurs engagements en matière d'infrastructure, nos transports seront bientôt moins polluants. Mais s'ils ne le font pas, deux ans après le scandale du Dieselgate, qui a prouvé que les constructeurs trichaient aux tests de pollution, et que les États les ont couverts, vous nous dites, ayez confiance. Confiance Mais aujourd'hui, les constructeurs tardent encore à sortir du diesel pour développer des modèles électriques propres. Pourquoi Parce que, selon eux, les États membres tardent à mettre en place des bornes de recharge pour les batteries de véhicules électriques. Et pendant qu'ils se revoient la balle, eh ben, c'est les Européens qui respirent les vapeurs nocives, pour leur santé. Alors, cessez de leur faire simplement confiance, Monsieur le Commissaire. Rouvrez la législation, fixez des objectifs contraignants pour que nos transports demain soient réellement propres et qu'enfin la pollution de l'air baisse et disparaisse à jamais partout en Europe. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Uh, thank you. Decarbonising the transport sector and achieving the Paris Agreement targets can only be achieved by aligning consumer behaviour with consumer attitudes. It's clear that consumers want the greener transport options, but market barriers, especially a lack of green infrastructure, are leaving...